Juliette, welcome. Va bah, Giulietta. Il euh, n'y a pas de Giulietta, mais tu veux, on peut mettre en italien. C'est pas Giulietta en italien Ben, je ne sais pas. Giulietta. Bonjour, Ciao ragazzi. Ah, Buongiorno. Ouais. RFI France 24, bah, ça se dit pareil. Les ah. Légendes urbaines, tu dis ça comment en italien Les Légendes urbaines. <rire> C'est un grand mytho. Valcero sur Le, Les Jambes urbaines. Urbaines. urbaines. On dit ça Les Jambes Urbaines bah, quoi. Et, et puis après ah, ce qui est con c'est que j'ai mon prof d'italien qui va regarder ce truc et tout il va me tuer. C'est un vrai problème. Il va me tuer. Ciao ragazzi, sono Valcero. Benvenuti a in questo programma qui s'appelle Les Jambes Urbaines sur RFI France 24. T'as compris quelque chose qu'au ça? « Grazie mille prego, prego, prego, prego. <rire> La <comédia rire> de l'ordre. RFI, France 24 présente. Hello la famille. Bienvenue dans Légendes urbaines. L'émission faite par nous pour tous de RFI et France 24. Si je devais décrire notre invité du jour en une citation, je dirais. Un guerrier n'est pas ce que vous croyez. Ce n'est pas quelqu'un qui part faire la guerre pour prendre la vie des autres. Un guerrier, c'est quelqu'un qui se sacrifie pour le bien-être des autres. Son devoir est de protéger les aînés, les gens sans défense, ceux qui ne peuvent prendre soin d'eux-mêmes, et par-dessus tout, les enfants, qui sont le futur de notre humanité. Quelle joie et quel honneur que de recevoir aujourd'hui un véritable guerrier de la lumière, incarnation de la voix du peuple, tant celle des plus démunis que celle... Des ingénieurs, des, ingénieurs, des profs, des docteurs Il n'a de cesse depuis plus de 30 ans que de se battre avec acharnement pour la justice et l'équité. Et cela même si... Ça sert à rien pour certains... Eh hey, coucou les zombies <rire> On vous voit dans un pays où pour bon nombre... La vie est dure, les temps sont durs. Et où... N'en peut plus, les jeunes en ont marre Cet artiste a su briller, sortir du lot Entre autres, par sa constance et son acharnement Car Le soleil, la peau, la pluie, ne l'arrête pas Non, lui rien ne l'arrête, pas même les geôles où on l'a contraint d'y faire un séjour injustifié et injustifiable. Et mon frère, les détracteurs ont certainement été convaincus que… « Dans des jours en prison, il va te briser le ah, moral ah, !» Ou te briser tout court. Mais c'est mal le connaître, car malgré ses lourdes épreuves, il clame… « La peur ne m'habite plus !» Confirmant ainsi le proverbe de Mandela qui affirme que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité à la vaincre. Vous l'aurez compris, notre hôte fait partie d'une espèce en voie de disparition de « ces mecs qui mènent la lutte, leur vie pour le combat » bien déterminé à assumer sa part de responsabilité conscient que « et que l'on n'est jamais mieux servi que par soi-même, bah oui. Si tu ne le fais pas, il n'y a personne qui le fera pour toi. Utilisant donc l'art comme arme de construction massive et plus précisément le rap, et pas n'importe lequel. Du rap réalité, pas de la comédie. En effet, ses titres à lui, c'est pas du cinoche. Fervent défenseur de la liberté d'expression, il considère que l'on peut débattre de tout à juste titre et que bien évidemment... Un régime, ça se critique et ça se juge en public. Et parole de française, il y a quoi Sage et pacifiste, il dénonce que... L'usage des canons contre... Son peuple est trop con. Il privilégie les échanges sains, honnêtes et la démocratie, quitte à scandé dans ses refrains. Va voter, sinon cousin tu n'existes pas. Va voter, fonce sur va va. Va voter, si tu veux que ça change ici, c'est ça le truc pour faire vivre la, la démocratie. démocratie. Comme pour annuler ce triste sortilège, malheureusement universel. Si tu n'es pauvre, tu mourras pauvre et puis c'est clair. Bah ouais, c'est la même partout. Pendant les mêmes bouffes, ce sont les mêmes qui crèvent des faim et comme le disait notre lino national, tu peux stopper un révolutionnaire, mais pas la révolution. En d'autres termes, tu peux stopper un général, mais pas la résistance. Alors la famille Levez-vous, levez-vous, tout le monde debout. Car nous accueillons un grand monsieur, un loup qui est sorti, qui est de sortie. Je suis certaine que vous avez hâte de l'entendre dire bonjour les enfants, c'est papa. La famille juste pour vous, le soldat qui est devenu général. J'ai nommé Valsero Kutsa. Nous sommes transportés dans une autre dimension, dans un univers fait non seulement de paysages et de sons, mais aussi d'esprits. Bon, c'est le moment où il faut être attentif. Juliette Fiévet et ses invités vont vous raconter leur légende. Leur légende surbaine. Des années de torture n'ont pas suffi. Des années de galère et de supplice. La prison, les fers, le désert, la mer. La soif de pouvoir ne nous surprend plus. On n'a plus peur des pas. Tire sur la poitrine. La garde, on n'a pas d'armes. Juste l'énergie. Il faut prendre des coups. Sorti de la brousse, marcher droit debout. Tire sur la poitrine. Tire sur mon corps. Général Valcero. Yeah. Bienvenue mon frère, ça fait plaisir de t'avoir parmi nous dans Les Gendres Urbaines. Comment ça va Bah ben moi aussi, ça fait plaisir d'être là. Je ça... <rire> vais très bien, je vais très bien, je vais super bien. Et je crois que tout le monde le sent, t'as vu Non, belle énergie, abonne, en pleine forme. Que de l'amour chérie. Force tranquille. <rire> Toujours. Force tranquille. Avant Toujours. de parler de... Ta vie euh, plus que rocambolesque. Euh, J'aimerais revenir quand même sur tes débuts. Tu sais que c'est le rituel de légendes urbaines. Mmh. Tu es camerounais. Yeah. Yaoundé Yaoundé authentique. Ton père est postier Le pauvre. Ta maman ah, c Enfin, ça dépend, <rire> tu dis le pauvre. Attends, en France, c'est cool d'être postier. Il y a plein d'endroits dans le monde, c'est bonne vibe, tu vois ce que mmh. je veux dire. Mais euh... Que faisait ta maman Plein de trucs, ma mère est bossée à mon père, elle était postière aussi, et mm -hmm. puis après, très vite, elle a kiffé la vie, donc elle est devenue une quête setteuse, elle est sortie très vite, mm -hmm. tu vois. Et je crois que c'est ça qui m'a poussé à la musique. Elle était mm -hmm. super ouverte et tout. Elle, elle vivait à Paris, elle marchait avec Claudette qui était la ouais. danseuse des Claudettes, avec ouais. François et tout. Bien sûr, très bien. Donc elle marchait avec tout le temps. Elle a vécu un peu dans... Ah dans, ouais, donc dans, as connu en plus cette grande époque du showbiz. Toi, tu l'as connu ça Par bah, le biais de ta maman ou pas du tout Bah oui, elle était très top 50, elle mm -hmm. était très au okay podium, elle ouais. était très ce genre de choses et tout. Elle venait vraiment d'une autre époque, époque du disco et tout. Et c'est là où c'est ce qui m'a ouvert à la musique, en fait. Ma mère, elle était très musique, mmh. très très musique. C'était quoi sa musique de prédilection bah c'était Claude-François, basique, ouais. déjà et tout, et puis après tout ce qui était vraiment jazz. Mais elle aimait sortir, donc elle aimait tout ce qui était dance, C'était une ambianceuse Oui, c'était une ambianceuse, une super ambianceuse quand même. Et tu bougeais avec elle, des fois mmh, Non, pas beaucoup, pas beaucoup. J'étais très jeune et je crois que mon père n'aimait pas trop cette ambiance-là non mmh. plus. donc euh, je crois que à la base c'est les parents qui, c'est le papa qui sort et, et la maman est pouponne ouais. à la maison. Mais chez moi c'était un tout petit peu l'inverse, tu vois. Mais c'est nice aussi en même temps, c'est à dire que ton papa il était ouvert d'esprit et que c'était cool aussi, non Ce qui était bah, es là est sympathique quand même. Oui, Aujourd'hui j'ai beaucoup de chance, j'ai beaucoup de chance parce que mon père il a fait une tribu et je suis pas, je suis quand même parti des, des rares qui ont qui ont bénéficié de toute son attention. Mm -hmm. Tu vois, j'avais que j'ai été presque élevé par mon père. Ouais. Et je trouve ça totalement génial, parce que l'homme que je suis, c'est lui qui l'a construit, en fait. Mm -hmm. Mais il ne sait pas. Ah ben bah tu viens de lui dire. <rire> <rire> enfin, je pense qu'il va peut-être, il va regarder, on ne sait pas. Bah, on ne sait pas. Monsieur, si vous nous voyez. Euh, ouais. Mais du coup, ça t'a aussi forgé euh... Une, une vision de la femme, parce que c'est vrai que les Camerounaises d'ailleurs sont, sont très actives, je trouve que ce sont des femmes de... de, de, de, de... Ah ouais, tu puissantes. vois, il y, y a vraiment pour moi deux pays où je suis, euh, et pardon pour les autres, mais les Béninoises et les Camerounaises, elles font du business, elles montent des sociétés, elles font plein de trucs, elles bougent, elles n'ont pas le temps. Alors, sur le continent, il y a plein de, plein de femmes incroyables qui bougent bien évidemment et, et, et qui ne sont pas concentrées sur un seul pays, mais il y a une espèce de truc dans la culture Camerounaise qui fait que ah, les femmes, elles n'ont pas le camp, elles enchaînent en fait. Elles ont beaucoup de pouvoir. Mmh? Elles ont beaucoup de pouvoir. Le plus dingue, en fait, c'est qu'elles ont compris que donner le pouvoir apparent aux hommes, c'est plus facile. Comme ça, tu peux garder le vrai pouvoir. <rire> Et tu vois, il n'y en a pas une en Afrique qui n'a pas le vrai pouvoir. Mmh. Même si tu écoutes le mec mmh. faire le malin dans le bar en disant je m'en fous, t'inquiète, galère. Quand il rentre, bah écoute, il rampe. Mmh. Tu vois, mmh. euh, il fait ce qu'il a à faire, il fait son taf. Elle, elle, elle lui laisse le droit de rester dehors mmh. Et puis t'as l'impression que parce qu'elle lui court pas après Parce qu'elle fait pas ceci Non, elle s'intéresse pas à tout Elle reste sur l'essentiel mmh. tu, mmh. mmh. tu, <rire> tu vas raquer tu Je suis vrai. pas sûre que ce soit complètement <rire> l'essentiel Mais ok <rire> Non, elle a beaucoup de pouvoir Mon père mmh. il, il, il, il, a, il a dû le subir avec ma mère Donc euh, il a dû beaucoup s'occuper des gamins mmh. Tu vois euh, De moi en particulier et mon grand frère était un peu trop grand et tout Mais il a dû apprendre à faire l'homme au foyer C'est pour ça que je suis bon dans ce job là Parce que je suis un magnifique homme au foyer quoi, Ah on vois. te voit, on te voit en super papa Mais ça c'est pour tout à l'heure, on va en parler <rire> dans ta casquette Influenceur, bonjour Je vous explique comment coiffer ma fille C'est quand même, tu fais des tutos <rire> Coiffure, magnifique On en parle tout à l'heure, revenons au début Quelle a été euh, Parce que T'as grandi dans la pop, dans la pop-musique. Quel a été l'élément déclencheur euh, qui a exacerbé voilà, ton, ton, ton, euh, ton incapacité à accepter les injustices de ce monde Je crois que c'est le bonheur de ma vie, en fait. Mm -hmm. Je crois que... J'ai très vite fait la différence entre ma vie normale, ce que mmh. je fais, parce que moi, j'ai une vie magnifique, tu vois. Euh, mon père était là, je fais de bonnes études, il n'y avait pas de problème, et mmh. tout je suis en vacances, j'avais trop de cafés, j'étais un gamin normal, quoi. Tu Technicien vois. supérieur de, en communication, c'est voilà. ça <rire> voilà. <Wow. rire> voilà. Donc, euh, tu vois, ce qui m'a choqué, c'est quand même qu'il y, y avait assez à manger dans la poubelle de chez moi que, bah, que dans toutes les maisons qui étaient tout autour. Et ça, crois-moi, ça peut t'as changé un homme, mm. de savoir que tu as plus agité dans la brousse que les autres à manger sur leur table et tout. Donc il y a des petites choses comme ça qui ont commencé à me poser quand même des problèmes et tout. T'avais quel âge à ce moment-là Je sais pas, 15... 15, 14, 15, et, et je, ce qui m'a encore le plus choqué, c'est que mon père, il normalisait trop cette situation. Mm -hmm. C'est-à-dire, euh, il voyait pas, c'était pas un problème en fait, es normal, ah, il lui les fait pour être bien, les autres font fait pour être pauvre et tout, bah écoute, c'est pas de sa faute, d'abord il voit pas pourquoi je devrais m'occuper de ça, au lieu de m'occuper de mes études et tout ça, tu vois, euh, et ça, ça m'a beaucoup choqué, ça m'a beaucoup choqué et, et j'ai un, un défaut de fabrication, tu vois, j'ai des capteurs très, très sensibles. C'est-à-dire, je capte trop la misère des gens. Si je vais dans l'hôpital, je sors, je suis malade.